Nous faisons face à une urgence climatique historique. Dans un contexte d'épuisement des ressources naturelles, d'aggravation des émissions de carbone et d'accumulation des déchets, notre modèle économique linéaire qui consiste à extraire des matières premières pour produire, consommer, doit absolument être repensé. En limitant le gaspillage des ressources, nous pouvons mieux consommer et protéger notre planète. J'étais une ordure. Dans une poubelle, le déchet est un problème et dans un meuble, c'est une solution. On ne fait pas la révolution avec du concept, mais avec du désir. Allons chercher le bois dans nos villes plutôt que dans nos forêts. L'économie circulaire, est-ce que ce serait pas une bonne manière de ne pas tourner en rond Transformer les secteurs de la construction, du design, du mobilier, en y intégrant l'économie circulaire, c'est pas une utopie, c'est devant nous. Allons-y Dans ce MOOC, Conçu par les canaux, vous découvrirez l'économie circulaire et comment celle-ci permet de produire de manière durable. Mais qu'est-ce que ce MOOC C'est une plateforme en ligne sur laquelle vous aurez accès gratuitement à des interviews d'acteurs et d'entrepreneurs inspirants, des cours, des quiz et un catalogue de formations vers les métiers de l'économie circulaire. Vous explorerez des initiatives inspirantes dans les secteurs du bâtiment, du design, du mobilier et au sein de la Maison des Canaux, vitrine internationale de l'économie circulaire. Pour rejoindre cette aventure, inscrivez-vous dès maintenant sur notre plateforme.